Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur place En bas de la rue de la loge, la gare n'a plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Montpellier s'éveille. Les touristes sont sur le départ, les arceaux jusqu'au beaux-arts. Il est 5 heures, Montpellier s'éveille. S'éveiller. Les ouvriers sont les c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, mon s'éveille. jamais tu m'entendras Louvien, si Zed me par d'abord, et vous m'a dit à et à l'soul, elle espéra caris l'uscarisbez pas ça si Zed non en il que t'es c'est pour le passé, jamais pour tout pas tout va gâlerait des pas de c'est tout En fait, ici, alors, euh, on a un looper et une banque et un sampler et donc ils ont euh, enregistré des sons avec euh, le micro, des voix qu'on a trituré, pitchées, rendu plus grave, plus aigu. Euh. Donc on nous a fait une banque de sons pour travailler. On les a enregistrés et on a fait des séquences. Donc euh, a envoyé des séquences euh, qu'on a enregistrées sur chaque piste, ce qui a fait que en fait c'est voilà la performance est arrive. C'est pas truqué, on n'est pas des magiciens, on est des musiciens. Ah. Ils ont eu que trois jours avec Molo, vous imaginez s'il les garde pendant 15 jours, <rires>